parler de natural language processing, NLP, ou en français, du traitement automatique du langage naturel, qui est un des champs d'application classiques du machine learning. En guise d'introduction, je vous propose de revenir sur la question des chatbots. Vous savez, ce sont ces agents conversationnels avec lesquels vous pouvez parler typiquement sur une plateforme de e-commerce et qui vont euh, se substituer à un humain pour vous guider vers tel ou tel produit, par exemple. Euh, alors du coup, ces chatbots ils doivent être capables de reconnaître nos objectifs. On parle de intent detection, détection de l'intention. Mais ils doivent faire aussi beaucoup d'autres tâches. Euh, être capable euh, de reconnaître des entités nommées, named entities. Que euh, euh, ce soit euh, le nom d'un produit, le nom d'un lieu, un nom propre, euh, etc. Euh, ces chatbots doivent pouvoir faire tout ça. Et c'est avec le machine learning notamment qu'il y a eu des progrès dans... Euh, c'est euh, dans toutes ces tâches. Alors le, le NLP, on peut le décomposer en au moins euh, deux, deux grands champs. Natural Language Understanding, donc c'est en fait tout ce qui relève des tâches de compréhension. Il faut que le chatbot soit capable de comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Et euh, la Natural Language Generation c'est-à-dire la capacité à générer du contenu en langage naturel. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a compris, il faut qu'il vous réponde de manière pertinente. Nous, on va plus s'intéresser ici à la première composante, qui est le la Natural Language Understanding, le NLU. Alors, euh, donc, en fait, pour, la, pour être capable de détecter une intention, il faut être capable euh, non seulement de, de comprendre quel est le sujet, le verbe de l'action, et tout ça va passer entre autres choses, par ce qu'on appelle le post-tagging, le part-of-speech-tagging, qui est l'étiquetage morphosyntaxique. Alors, derrière ça, je vais vous expliquer un peu ce qui, ce qui se cache derrière. C'est extrêmement simple, c'est ce simplement euh, une logique, euh, qu'on pourrait dire, une logique d'annotation. C'est-à-dire, je vous donne un exemple simple. Je vais manger des huîtres. Et donc, euh, là, euh, dans « je vais manger des huîtres », il va dire, ah, le jeu, c'est un pronom. Il vous étiquette, il dit, pronom. OK, on comprend. La, le, le chatbot comprendra que c'est de vous que vous êtes en train de euh, parler en premier lieu. Euh, et ensuite, euh, il va comprendre, ah, euh, huit euh, non commun. Donc, s'il comprend qui est le sujet, qui est le verbe, est ce qui est, enfin, qu est le verbe et ce qui est euh, l'objet du verbe, euh, il va être capable de s'abrocher de l'intention, de la détection d'intention, de comprendre ce, ce que vous voulez. Euh, évidemment, pour ne serait-ce que faire cette première classification entre pronom, verbes euh, et euh, nom commun, vous pouvez penser à pourquoi avoir des algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle, simplement travaillons à partir euh, d'un dictionnaire. Un huître, bah, c'est un nom commun, c'est assez simple, il hein, n'y a pas besoin de, de, de, de faire des années et des années de recherche. Mais vous allez vous rendre compte que très rapidement, on tombe sur un certain nombre d'ambiguïtés. Alors, je vous prends euh, vert. Est-ce que vous voulez l'utiliser comme un nom commun ou comme une préposition Vous ne pouvez pas savoir sans avoir une phrase de contexte. Euh, et donc, il y a un, euh, un certain nombre d'ambiguïtés que le machine learning va permettre de résoudre avec une certaine efficacité. Parmi les ambiguïtés, il y a les ambiguïtés lexicales, celles qu'on qu vient de discuter. Vous pouvez avoir des ambiguïtés euh, syntaxiques et référentielles. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces deux dernières-là. Ambiguïté lexicale, donc. Je vais vers l'hôpital, euh, par rapport, donc, où là, vers, dans le cas présent, c'est une préposition, et que vous devez euh, distinguer de euh, nous sommes allés euh, entendre déclamer euh, des vers. Là, c'est un nom. Euh, et c'est exactement pareil en anglais. C'est-à-dire, euh, je vais euh, rater mon train, miss, I will miss my train, versus euh, Miss Watson. Donc là, c'est euh, Mademoiselle Watson. Euh, donc en fait, euh, en plus de ça, il doit être capable de re rencontrer des entités, euh, reconnaître des entités nommées entre je vis à Paris et il a perdu tous ses paris. Il faut qu'il qu soit capable de, de voir que Paris ici est une entité nommée. Alors vous pouvez me dire, ah oui, il bah, y a une lettre majuscule, c'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas toujours le cas dans tous les langages. Il y a des langages, des langues euh, dans lesquelles y a pas simple, on ne peut pas simplement se, se fonder sur la majuscule ou la minuscule pour pouvoir reconnaître une entité nommée. Et donc voilà, là on a exploré entre le post-tadding et la reconnaissance des entités nommées certaines des tâches les plus classiques. Euh, de, euh, de l'annotation et du post euh, Donc le problème, c'est que si on vous donnait ce problème euh, à résoudre sans IA, vous auriez peut-être tendance à vous baser sur des règles. C'est-à-dire, euh, vous, vous, vous codez dans, dans, dans votre algorithme toutes les règles de grammaire que vous pouvez imaginer. Et le problème, c'est qu'on va très vite vers un nombre exponentiel de règles. Alors, si le verbe est placé après, si ce nom est placé après le verbe, alors c'est probablement un nom commun, etc. Et vous en mettez des milliers des milliers parfois. Hein. Ça peut aller, ça peut être extrêmement lourd et ne pas toujours marcher puisque la langue est souvent assez souple. Voilà, parce que si on commence à faire toutes les exceptions, en plus, on ne s'en sort pas. Donc, l'intérêt qu'il peut y avoir euh, du machine learning, c'est de fonctionner sur des méthodes statistiques pour pouvoir annoter un nom et, euh, euh, enfin, la nature d'un nom, ou, euh, pardon, ce que je veux dire, c'est par exemple l'apprentissage, la nature d'un mot, s'il s'agit d'un nom commun, d'un verbe, etc., être capable de le faire de manière statistique. Et donc, euh, ce qu'on donne à manger aux algorithmes, ce sont des corpus d'entraînement avec des labels qui disent « ça c'est un nom commun, ça c'est un verbe », et avec ces corpus entraînés, en fait, l'algorithme va apprendre comme le ferait n'importe quel algorithme de machine learning, pour ensuite être capable de euh, proposer ça euh, et de reconnaître la, dans des nouvelles phrases qu'on ne lui aura jamais données, quels sont les différents euh, euh, labels qu'ils qu ont derrière. Et donc ça, c'est aussi une approche qu'on peut suivre pour la traduction automatique euh, ou euh, ce qu'on appelle en anglais la machine translation. Si vous voulez vous amuser un petit peu à voir en temps réel euh, comment ça fonctionne, moi ce que je vous recommande c'est de, de taper Display ici, et c'est un outil qui est interactif gratuit évidemment, qui est excellent pour découvrir comment fonctionne le post-tagging. Vous entrez dans l'interface n'importe quelle phrase de votre choix, vous choisissez la langue et il pourra vous dire les dépendances. Ça, c'est un nom qui est en lien avec tel verbe, ce verbe il porte sur tel nom commun, euh, etc., etc. Et moi je trouve que c'est l'exemple le plus simple, celui que j'utilise en, en cours en tout cas pour faire comprendre le concept de post-tagging de manière un peu interactive et drôle. En ce moment, une des approches qui permet de faire le plus de progrès dans le champ du post-tagging, c'est le deep learning. Je vous présente ici un extrait d'un article euh, sur des post taggers pour reconnaître des caractères chinois. Et les progrès sont assez spectaculaires. Et donc, euh, en termes de principe derrière le post-tagging, pour pouvoir progresser, comme je vous le disais, il faut avoir des corpus d'entraînement qui vous euh, permettent d'entraîner ces modèles. Donc, que ce soit deep learning ou pas, cela reste un champ du machine learning. Alors, en termes d'applications euh, que vous allez peut-être voir dans votre vie de tous les jours, euh, je, par, par application, je veux dire, ces réseaux de neurones qui vont vous permettre de labelliser des termes. Euh, une des applications classiques, c'est euh, la traduction avec des algorithmes comme DeepL. Deep si vous allez sur Lingui pour faire un certain nombre de vos traductions, vous en aurez déjà entendu parler. Alors là, euh, DeepL, je vais vous montrer comment il fonctionne. Vous entrez votre phrase euh, ou votre mot que vous recherchez euh, dans, dans, dans Lingui, et en fait, il va vous présenter euh, différentes possibilités avec le terme, euh, avec Imaginons le français si vous partez du français, et euh, son équivalent en anglais euh, si vous, vous voulez traduire du français vers l'anglais, il va surligner en jaune ce qu'il pense être euh, la bonne traduction. Et donc vous voyez là, en, comparaison, en, compar, en comparant euh, les termes, là où j'avais mis euh, euh, machine translation, euh, donc tra, traduction automatique, euh, parfois il est assez précis sur les premiers exemples, et comme c'est euh, statistique, parfois il se, il se plante euh, magistralement. Euh, D'autres exemples hein, comme ça, euh, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur Lingui, l i n g u, -U e euh, et euh, amusez-vous à regarder comment euh, ces, ces, ces éléments peuvent permettre de faire de la traduction automatique. En termes de conclusion sur le post-tagging, si vous voulez débuter, je vous invite à aller regarder des librairies comme NLTK ou Spacey. Hein, Spacey est un peu celle qui a le vent en poupe en ce moment. C'est assez facile à apprendre. Et vous apprendrez, euh, euh, déjà vous allez découvrir assez vite qu'en fait l'efficacité du post-tagging va dépendre largement euh, de euh, la langue. En anglais, euh, par exemple, les post-taggers sont beaucoup plus efficaces qu'en euh, que, euh, euh, hindi ou euh, en, je sais pas, en russe, par exemple, même s'il si y a des phénomènes de rattrapage à l'œuvre. Donc voilà, je vous ai parlé du NLP à travers une application qui est celle du post-tagging, mais c'est une des plus intéressantes je trouve quand on veut découvrir un petit peu euh, l'intérêt du machine learning dans le NLP. J'espère que vous en aurez compris assez pour au moins, euh, si on vous demande de réexpliquer les principes, et surtout que ça a éveillé votre curiosité et que vous avez envie d'aller faire un cours rapide sur Spacey ou d'autres autre euh, librairie qui vous permettra de faire un peu de post